J'ai 69 ans, je vais dire que je suis une femme transgenre, pour me définir. Euh... J'ai je... Je, le, le, le HIV depuis une vingtaine d'années. Et euh, j'ai contacté euh, une, une lipodystrophie suite au HIV. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que j'ai perdu, perdu les graisses de mon visage. Et j'ai dû faire une opération où on m'a implanté des graisses. Et ce qui n'est pas très joli. C'était là combien de temps ça Ça c'est il y a, y a 15 ans. Le, le HIV ça fait, ça, ça, ça fait plus de 30 ans hein, je crois. Et vous étiez, déjà, euh, vous étiez déjà militante quand vous avez su que vous aviez le HIV J'étais plus mi militante, j'avais cessé d'être militante. Donc C'est quand même euh, un sujet que vous connaissiez déjà euh, avant. Je savais ce que c'était que le HIV, puisqu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient commencé par, par mourir de ça. Hein. Une chose qui m'a marqué. Hein. Du coup vous êtes resté deux ans au phare. Qu'est ce que vous qu'est ce que vous faisiez avec le phare Des scandales. <rire> au départ j'ai trouvé ça absolument formidable et puis très vite euh, c'est devenu, devenu une, une bureaucratie. Je hurlais. <rire> Que vous hurliez bureaucrate homocrate il y avait des gens assez assez âgés hein. moi j'étais très jeune j'avais j'avais 19 ans Et donc j'avais fait un petit groupe avec des amis qu'on appelait les gasolines Et on faisait des scandales, on criait partout, on était une petite dizaine, et puis euh, on était outrageusement maquillés, on criait. C'était pour vous faire voir et entendre Voilà. Vous en gardez des bons souvenirs Oui, c'était rigolo, c'était joyeux. Le, le, le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de ça sans, sans, sans parler de, du, du HIV. Et, et ce qui devrait être joyeux et rigolo de, devient sinistre. C'est l'époque post-gauchiste. Hein. On, on est en. On est en, en, 60, euh, en 72. Et euh, le... mai 68 est fini, et c'est a muet dans les milieux gauchistes. Et on était très monté contre les gauchistes, qui n'étaient euh... pas drôles du tout, qui étaient très autoritaires. Il y a eu un, un, un gauchiste, un maoïste, c'était les pires les maoïstes. Il y avait un, un gauchiste qui s'était fait assassiner euh, à Renault et les gauchistes ont fait un grand enterrement, euh, euh, un, grand en, un grand enterrement comme ça et on, on a décidé de, de faire les de faire les pleureuses. Comme ça, on a failli se faire casser la gueule royalement. On, on, on nous a dit que c'était scandaleux de faire ça. Euh, voilà, c'était un peu ça la bureaucratie. Puis ça a été la fin du phare. Le, le, le, le, le phare a fermé. En quelle année 73 par là. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré deux ans à peine. Mais ça avait été quelque chose de très très très fort. Ça, ça, vraiment, je, je me suis fait des amis pour toute une vie. Et en même temps, c'était tellement fort que les, les gens, certaines personnes ne pouvaient plus se voir. Et puis d'autres euh, euh, continuaient à se voir en petits groupes. Et puis le, le groupe est devenu un petit groupe à la mode, euh, qui, qui, qui était bien vu dans les boîtes de nuit. Euh. Qu'est-ce qui était si fort entre les gens au phare ben, C'était la première fois qu'on parlait un peu comme ça. C est, c est, c est... On, se, on se donnait des réunions. Euh... À l'âge des beaux-arts, et c'est celui qui parlait le plus fort qui, qui était écouté. <rire> J'ai la voix qui porte. Donc on vous écoutait Disons que j'empêchais de parler les autres. Non, puis il y a aussi eu un moment, au départ il y avait des filles, et puis petit à petit, euh, c'est de, devenu un bésodrome aussi. Et, euh, et il y avait de moins, de moins, de moins, de moins, de moins de filles qui, qui, qui, qui pouvaient venir et parler. Enfin, pas venir, elles pouvaient venir, mais euh, par, euh, parler, elles n'avaient plus la parole. Les, les, les, les PD avaient pris, la, avaient pris la parole. Et allaient baiser. On, on allait dans les manifs, on faisait des scandales dans les manifs. C'est là où j'ai commencé à, à me travestir. On était très populaire. J'avais une culture cinémato cinématographique parce que j'habitais à côté de la cinémathèque. Et donc, euh, j'allais à toutes les séances. J'aimais beaucoup le cinéma, mais... Je, je, je traînais dans les rues hein. j'étais une zonarde on traînait, on traînait dans les rues euh, beaucoup j'ai dû passer deux ans de, du phare euh, à, à Hélène et puis je, traîna, je traînais à Pigalle et c'est comme ça que j'ai commencé à, à tapiner quand on n'a pas un, un studio pour, pour recevoir les messieurs, c'est très difficile. Donc je, je tapinais de, dans, dans, dans les hôtels. D'abord il a fallu que je trouve un coin, que j'ai un coin où, où, je, où je puisse tenir, où, où on m'accepte. Tu finis par louer un studio. Et là, et là, je ça, ça me rapporte. Je, ça ça commençait à rapporter. Et j'avais une fille qui m'avait dit, tu, ce que tu fais, tu, tu, tu, tu gagnes la moitié. La moitié de ce que tu gagnes, tu le dépenses. Et, et le reste, tu le mets à la caisse d'épargne c'était comme ça que je, je voyais le, le, le truc j'ai commencé à avoir un peu d'argent <rire> j'ai commencé à avoir un peu d'argent je pouvais m'acheter des livres je pouvais m'acheter des vêtements de temps en temps euh, Pial ne marchait pas du tout alors là J'allais au, au Bois de Boulogne, mais je ne l'ai pas fait beaucoup parce que c'est... D'abord, je ne me suis pas fait accepter tout de suite, ou même à accepter tout court. Pour quelles raisons Pas de nouvelles. Ça <rire> fait de la concurrence. Pas de concurrence. Retour retour Pigalle. Et à Pigal, quand vous êtes arrivé à Pigalle pour tapiner, il y avait déjà des personnes et... Ah oui, il y avait, avait déjà... On, on m'a chassé, hein, on m'a fait la chasse C'est le premier truc qu'on entend, c'est pas de nouvelles J'ai commencé à en avoir assez J'en Je, avais marre de tapiner Je voyais euh, finir ma vie euh, Acheter un pressing, c'était pas joyeux. C'est la, li la liberté de le faire et la liberté de ne pas, pas le faire. C'est. Mais en même temps, c'est une liberté de le faire, hein. c'est certain. Mais j'ai découvert des choses, j'ai découvert, c'est à dire quand j'ai commencé à, à, à tapiner c'était encore les, les, les, les 10 heures, on vous arrêtait on vous gardait 10 heures au commissariat. C'était beaucoup. Vous y êtes allé vous j'imagine Vous y êtes allé déjà Oui, j'ai ouais. fait ça plusieurs fois. Et ensuite on vous laissait on, on vous dix heures euh, tranquille. Mais j'ai un j'ai un, un souvenir euh, où je je, je je descends de mon studio. Je, je, je sortais chez des amis. J'étais pas en j'étais en pantalon et euh, un, un flic m'arrête et je lui dis mais je, je suis un pantalon je tapine pas et il dit ah oh, mais euh, ce que tu ce que tu fais en, en femme tu peux les faire en homme et euh, dans, la, dans le dans le dans le quart de police je commence un peu à, à, à ronchonner oui, oui, oui. <rire> il y a une fille à côté de moi une prostituée Le... je gueulais contre un flic particulier elle me dit euh... tu te fatigues pour rien il a deux filles au tapin aussi un peu ça que j'ai découvert le, les, les injustices. Le nid, le nid existait déjà, mais le le, le nid ne, ne prenait ne prenait pas de transe. Il fallait se remettre en homme pour être euh, pris par les par les, par le nid. Et j'ai un, un souvenir d'une d'une fille qui était d'origine portugaise, ce qui fait que elle, elle, elle, elle, elle s'est remise en Mec. Et ils lui ont fourré de la religion dans la tête. Donc elle, elle commençait, elle disait ses prières tout le temps. Elle se mettait à genoux dans la rue pour dire ses prières. Et puis ça a fini qu'elle s'est suicidée. C'était ça le, le, le nid. Et comment ça a évolué le nid bah c'est eux qu'on qu fait voter la loi pour euh, contre le contre la contre la prostitution celle de 2016 de la pénalisation des clients la, la, la pénalisation de, des clients c'est des, des, c des in, intégristes religieux c'est ils sont contre l'avortement J'ai Jamais compris comment les, les féministes se sont mis euh, avec ce, ce, ce groupe. Là, je. J'ai abandonné mon, mon studio. J'ai eu des amours avec une garçonne, c'est le mot que, que j'employais comme ça. Et puis elle habitait près, près de Saint-Germain. Du coup, j'avais pris un, un, un, un, un petit, petit studio à 300, 300, 300 francs par mois. Et puis j'habitais je, je, avec cette personne à Saint-Germain. Et j'avais un ancien ami du Phare qui était rentré à Libération et qui m'a fait rentrer. Je suis resté 20 ans à Libération. Au, au, au début, j'écrivais sur les films qui passaient à la, à la télé. Je retrouvais euh, Guillaume Guinguem qui était euh, à, au Phare. J'ai eu une petite... Euh, réputation comme journaliste Mademoiselle HH007007 c'était assez agréable hein c'est une belle revanche sociale le premier jour que je suis venu on était tout au, fond, tout au fond des bureaux il y a tout <rire> il y a au moins 20 personnes qui sont passées pour de... Demander quel était le journal aujourd'hui, qui euh... <rire> sont venus me reluquer sous le nez. <rire> bon, ils étaient plutôt admiratifs. <rire> j'ai fait euh, en, en interview écrite, j'ai fait, fait Barbara avec, euh, pour, pour Libération. Évidemment, euh, interviewer Barbara ou sucer des vite au bois de Boulogne. Voilà. <rire> La maladie est arrivée. J'ai facilement eu dix, dix, dix amis euh, sur repos puis qui sont morts. C'était le VIH. Et puis j'ai fini par l'attraper. Ça a été très très dur. Ça a vraiment été très dur. J'ai perdu des amis très très très chers. J'ai commencé à aller à, à des réunions. Je suis allé euh, aux premières réunions de aide des, des les, les états généraux du, du SIDA. Mais là, là, je trouvais un, un, peu, un peu une bureaucratie aussi. C'est quand, quand un, un, un ami, Michel Cressol, celui qui m'a fait rentrer à, à Libération, est mort, que je me suis, suis, suis inscrite à, à Act Up. J'ai dit à l'estrade... Michel est mort, je, je, je prends sa place. Et j'ai découvert le merveilleux monde du SIDA. <rire> La sida <sidacratie. rire> Très vite, je me suis aperçu que les, les trans étaient oubliées. Il y avait une assoce, il y avait le, le PASTE qui, qui, qui s'occupait des trans. Mais je préférais je préfère rester euh, à Act-Up que, que au Past, parce que, comme j'ai dit, euh, euh, droit de le faire, droit de ne pas le faire, le, le, je retrouvais le nid. Quand vous dites le droit de le faire et le droit de ne pas le faire, qu'est-ce que ça inclut le droit de ne pas le faire Ça veut dire que pour, pour, pour, pour, pour pas mal de, de, de, de trans, le, le, la, la prostitution est obligatoire. Donc c'est ça. À, à cause du fait d'être précarisé et de ne pas pouvoir avoir accès à un autre travail Exactement. Bon, c'est tout à fait cette situation-là. Mais ensuite, le... le... Le nid a été tel, tellement fort, te, te, te, tellement euh, oppressif qu'on ne on pouvait, plus, on pouvait, plus, on pouvait plus, plus dire que la prostitution, euh, on pouvait peut-être faire autre chose. C'est un peu compliqué. J'ai fini par moins développer ces, ces théories. Les, les trans, euh, étaient en majorité séropositives, autant, autant que les homos. Certaines ne voulaient pas qu'on qu donne de chiffres, parce que ça faisait peur aux clients. <rire> Et le truc qui s'est aperçu, c'est que les militants trans se sont rendus compte que par ACT-UP, on pouvait obtenir des choses. Et elles, elles sont venues euh, s'installer à, à ACT-UP. Et puis ensuite, elles ont créé un groupe, elles-mêmes. Ah, comme, comment ça s'appelait oh, Ça, j'ai oublié. Et on a, on a commencé à, à, à aller faire saboter des, des conférences, on a été reçu dans les ministères. C'est avec le sida qu'on a obtenu des trucs, que hein. les personnes trans ont, ont, ont, ont obtenu, le, les changements de papier. Mais du coup, on, on laissait tomber le sida on, laissait, on, on laissait, laissait tomber le sida des trans. Vous êtes resté combien de temps chez ActUp up bon, J'ai dû rester une vingtaine d'années. Moi, une de, une de mes grandes raisons, c'était le, le, le préservatif. Il y a un, un nouveau, nouveau système qui est arrivé, qui était euh, le traitement, Le, le le traitement comme euh Même plus en parler. Et en fait, je me trompais. On croyait avoir, on croyait avoir raison, on avait tort. J'avais tort. Mais les gens avaient raison. Que si on, si on, on, on le traitement est une prévention. c'était ça que, que je refusais de je refusais de, de comprendre et, et là j'ai quitté j'ai quitté act up -dire qu il y a des gens qui sont qui sont arrivés à, à, à act up à la et qui la seule chose qui les intéressait c'était euh, ni homme ni femme on n'est ni homme ni femme, on est... et, et qui parlait plus, plus du tout du, du sida. Le, la question du sida du... disparaissait. Et c est, c est, ça, me, ça me faisait un peu peur, ce, ce, ce, ce, ce petit groupe de gens. Je n'ai pas dit trop de mal des gens. Non, vous avez été, vous avez été très gentil avec les gens. <rire>